Ah, la Touraine, ses châteaux, ses vignobles et son digital CRM, Data Driven, Digital Marketing, c'est le quotidien d'Avancy, l'entreprise qui recrute et chez qui je vous emmène bosser aujourd'hui. Suivez-moi Bonjour Bonjour, bienvenue chez Avancy. Je suis Alexandra, directrice des expertises. Alors Alexandra, il paraît qu'Avancy recrute et que tu as un job pour moi. On en discute autour d'un café Avec plaisir, suis-moi Alexandra, merci pour le café. Je t'en prie. Explique-moi le métier d'Avancy aujourd'hui. Alors, Avancy est une, une agence de data-driven marketing spécialisée dans les stratégies de fidélisation. Euh, notre métier, en fait, c'est de euh, consiste à collecter, euh, exploiter et analyser les données euh, de nos clients qui sont, euh, donc, euh, qui sont des pure players, des retailers, euh, des véhadistes. D'accord. Et l'objectif de, de notre métier, c'est d'apporter une vision 360 euh, du comportement de leurs clients, euh, de les accompagner dans la mise en place de stratégies de conquête et de fidélisation et de leur donner une vision précise de leur activité. Et alors, il paraît qu'Avansi recrute dans ton secteur en ce moment Oui, Avansi recrute un Data Manager. Et alors ça consiste en quoi, le job de Data Manager Alors le job de Data Manager, euh, ça consiste à créer, euh, concevoir, euh, gérer, exploiter des bases de données euh, donc pour le compte de nos clients. Donc euh, c'est donc de l'architecture de données, euh, de la gestion de, et de la mise en place de process, euh, l'optimisation de process, la maintenance de bases de données euh, pour pouvoir euh, euh, exploiter ensuite euh, les données à des fins marketing. Et le data manager euh, euh, intervient également dans la conception de tableaux de bord euh, à des fins d'analyse. Et alors, les qualités qu'il me faut si jamais je rejoins ton équipe Alors, si tu rejoins mon équipe, euh, il faut que tu aies le sens du service, que tu sois euh, autonome et que tu sois euh, communicant. D'accord. Avanci, à la française. Alors, de préférence tour. Maintenant, si tu vis à Rennes, on t'embauche aussi. Euh, les deux Les deux, on est cross-canal. Alors, si tu as du talent et que tu connais le tail talent, c'est un plus. Performance. drive -on. Alexandra, merci beaucoup pour la découverte de tes métiers. Moi, j'ai d'autres entreprises à visiter. Par contre, vous, vous avez sans doute le profil pour rejoindre les équipes d'Alexandra chez Avancy. Postulez. Quant à moi, j'irai tester d'autres jobs pour vous. Bon, merci beaucoup à Alexandra et toute l'équipe d'Avancy. Moi, j'ai passé un super moment. Je trouve que votre entreprise est hyper dynamique, jeune, avec plein de projets. Bon, je sens bien que le data management, c'est un peu technique. Par contre, Avancy est prêt à former même des débutants comme moi. Donc, il n'y a aucun problème. Et puis, petite précision, ils vont bientôt déménager pour se rapprocher du centre-ville de Tours. Ce qui sera un vrai avantage. En tout cas, merci. à bientôt pour de nouvelles aventures de job. Allez, ciao